Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Bon, en même temps, si j'étais pas content, bah, je vous dirais quand même que ça me fait plaisir parce que bah, ça se fait pas. Bref, euh, je suis content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet vraiment hyper important et qui m'aurait servi au début quand j'ai acheté mes premières cryptos. Je vous explique. Imaginons, vous commencez à acheter des cryptos, tout se passe bien, vous en achetez un peu sur Binance parce que vous avez suivi nos tutos, après vous allez sur Metamask, vous achetez des petites cryptos avec un gros potentiel, les mois passent et là vous voulez faire le point. Et là, mystère, comment est-ce que vous savez les bénéfices que vous avez fait Soit vous êtes un vieux de la vieille, vous avez tout noté sur un bout de papier. J'ai mis 100 euros là-dedans, j'ai mis 50 euros là-dedans. Et du coup, ça veut dire qu'il faut également noter le nombre de jetons que vous avez achetés, combien vous les avez achetés, ce qu'ils valent actuellement. C'est long, hein Admettons même que vous fassiez un Excel, ça se fait, hein. Il y en a qui le font. Et perso, moi, je trouve ça chiant. Mais du coup, là, je suis en train de vous embrouiller. Comment est-ce qu'on peut suivre tout ce qu'on a acheté aussi simplement, aussi rapidement et en un coup d'œil, savoir si on a fait du bénéf ou des pertes Eh bien, c'est tout simple. Il y a plusieurs solutions qui existent, mais aujourd'hui, je vais vous parler de CoinMarketCap et plus particulièrement de leur fonctionnalité de suivi de portfolio. Alors, pour faire un rapide détour sur CoinMarketCap, c'est une plateforme qui a été créée en 2013. Aujourd'hui, elle appartient à Binance, donc euh, voilà, elle appartient vraiment à un gros mastodonte. On y retrouve des tonnes de trucs, des infos sur des cryptos, des NFT, le de suivre le cours des cryptos quasiment en temps réel, le market cap, mais aussi plein d'informations et des ressources très intéressantes sur des projets qui sont soit de très forte valorisation, mais également des petits projets. Hein, vous pouvez trouver jusqu'à la 5 millième et quelques cryptos. Donc, c'est intéressant pour trouver des cryptos avec un fort potentiel. D'ailleurs, ça l'objet d'une de nos vidéos donc je vous en dis pas plus et puis de toute façon aujourd'hui on va s'intéresser à l'interface vraiment du portfolio c'est un petit onglet que vous retrouvez sur la version mobile comme sur la version web d'ailleurs je vous conseille d'utiliser les deux donc pour ce faire c'est tout simple vous créez un petit compte sur CoinMarketCap, market cap ça se fait rapidement je vous le montrerai après de toute façon et du coup l'intérêt d'utiliser cette application c'est que vous allez pouvoir entrer les cryptos que vous avez achetées indépendamment de la plateforme donc par exemple demain si j'achète bah, le projet Covalent dont vous avez parlé, mais bah, forcément je l'avais acheté par exemple sur Gateio, pas sur Binance parce qu'il n'est pas disponible. Donc je vais entrer à combien je l'ai acheté, combien j'en ai acheté, je le mets et ça va me le sauvegarder. Et puis je peux faire pareil pour tout ce que j'ai acheté sur Binance, parce que vous me direz oui, mais sur Binance on peut suivre son sol, oui, mais c'est que le solde de Binance, et vous n'allez pas vous amuser à traquer les soldes de chaque truc indépendamment. Si on peut tout centraliser, c'est mieux. Du coup, vous allez sur Binance, vous regardez, vous avez acheté quelle crypto, à combien, la quantité, etc. Vous le mettez dans l'application, et grâce à CoinMarketCap, vous allez pouvoir suivre l'évolution de tout votre portfolio, vous allez pouvoir savoir quel projet vous rapporte le plus, ceux sur lesquels vous faites des pertes, la répartition aussi, parce que bah, c'est important de savoir si vous avez par exemple trop de Bitcoin et que vous vouliez plus d'Ethereum, j'en sais rien. En plus de ça, vous avez vos bénéfices en dollars, mais également en pourcentage, parce que oui, faire quoi 5, donc plus 500% sur une crypto, c'est cool, mais si c'est pour gagner 5 dollars, bon, peut-être pas hyper intéressant, donc ça vous permet vraiment de jauger. Et franchement, au début j'utilisais pas cette application, je savais pas combien de bénéfices je savais, j'avais juste noté combien j'avais au début, combien à la fin. Alors certes ça donne une idée, mais honnêtement, c'est ça change la vie, vous verrez franchement, c'est vraiment pratique. Est-ce que je t'ai dit de t'abonner à la chaîne Non, je crois pas. Hein. Du coup, bah abonne-toi à la chaîne, comme ça tu rates pas les prochaines vidéos. N'oublie pas d'ailleurs de mettre la cloche pour ne rater aucune, parce que sinon tu ne reçois pas de notification. Et des fois, en fait, tu sais même pas qu'on a sorti de vidéo. Et puis, par la même occasion, c'est vraiment le meilleur moyen de nous remercier. Bon, allez, tu es prêt C'est parti, je te montre comment faire toutes ces manipulations derrière l'écran. Et bien du coup, on se retrouve sur Google. Donc, euh, je vais taper CoinMarketCap. Euh, voilà, j'ai tapé « Coin, c'est le premier truc qu'il me propose. Je clique dessus et on va donc sur le site de CoinMarketCap. Je me suis connecté avec aucun compte, comme ça je vous montre la démarche complète. Pas besoin de traduction, on est bilingue. Je passe en mode nuit ici. Bon, c'est une habitude que j'ai, parce que sinon des fois ça pique un peu les yeux. Donc, euh, vous pouvez cliquer ici sur « Login directement » si vous avez déjà un compte, ce qui n'est pas mon cas. Du coup, vous pouvez cliquer sur « Create an account ». Et oui, ici on est bilingue. Euh, et du coup, bah là il faut mettre un, une adresse mail, un mot de passe et un ID euh, de parrainage si vous connaissez quelqu'un qui a un compte. J'avoue, j'ai la flemme de vous mettre le mien. Donc, bah, met, je mets mon mail donc, de CryptoSyan juste ici. On va accélérer cette partie parce que c'est pas hyper intéressant. Une fois que j'ai validé, il y aura un petit chargement. La petite vérification qui y a sur tous les sites crypto. Celle-là, c'est un grand classique. Et là, du coup, il y a un email d'activation. Il faut que j'aille le vérifier. Bon, on se retrouve juste après. C'est un peu long. Donc, normalement, j'ai cliqué sur le lien pour confirmer mon compte. Donc, ici, je remets mes informations avec lesquelles je me suis connecté. Hop et là, du coup, c'est bon, on se retrouve sur l'interface de CoinMarketCap, celle que je voulais vous montrer depuis tout à l'heure. Et nous, on va s'intéresser vraiment à la partie portfolio ici. On vous fera un détail peut-être plus en profondeur euh, du reste de la plateforme. D'ailleurs, je suis en train d'y penser, j'ai peut-être été prétentieux de mettre le truc en anglais. On va rester en français. Euh, donc, euh, on peut chercher le français juste ici. Voilà, ce sera comme même mieux. Bah, ça tombe bien, portfolio. C'est universel, donc on retourne dessus et donc là on peut se créer un portfolio. Euh, je vais cliquer ici du coup sur « Create portfolio euh, ». Bon alors vous pouvez le voir, hein, tout n'est pas traduit et là on va taper bah, « CryptoSayan » bien évidemment. Hop, je crée mon portfolio et voilà, donc là on voit notre solde qui est pour l'instant vide. Alors on va commencer par un truc tout simple, je vais ajouter du BTC. Alors, comment ça se passe Donc vous avez trois onglets, acheter, Vendre, transférer. Ce qui va se passer, c'est là où vous entrez la quantité de BTC. Que vous avez acheté donc imaginons je suis allé sur Binance on va simuler en se disant que j'ai acheté du bitcoin donc genre 0,01 bitcoin bon voilà ça fait 435 euros mais euh, je l'ai pas acheté aujourd'hui je l'ai acheté il y a quelques temps euh, et le prix actuel enfin le prix à ce moment là c'était par exemple de 40 000 dollars donc pour pile 400 euros comme ça on va faire des chiffres ronds c'est très bien on peut dire la date Donc je vous avoue je sais plus à quelle date exactement il était à ce prix là mais disons allez le 20 octobre au hasard donc voilà Là, je dis que j'ai acheté 001 bitcoin à 40 000 dollars l'unité le 20 octobre. Je peux entrer les frais ici. Alors, généralement, vu qu'ils sont assez marginaux, moi je ne les mets pas. Après, si vous avez eu des frais, vous pouvez les mettre. Et rajouter une note. Par exemple, je l'ai acheté en octobre. Bon. Ça, c'est vraiment si vous voulez suivre très précisément, euh, si vous voulez rajouter un contexte. Et là, vous mettez ajouter une transaction. Ça l'ajoute à vos portefeuilles. Et. Là, vous avez une interface qui commence à devenir hyper intéressante. Donc là, il y a un petit graphique qui charge, mais en attendant, vous voyez la ligne Bitcoin ici. On voit le prix actuel, alors en USD ou en, en euros comme vous voulez. La variation actuelle, donc en 24 heures. Combien est-ce que j'en possède euh, actuellement Donc 0,01 BTC et la valeur actuelle. Si vous vous souvenez bien, on avait mis 400 euros, là on a 435. Forcément, on a fait une plus-value parce que depuis, le Bitcoin est monté Et là, on voit donc nos profits ou nos pertes, donc plus 22 euros soit 5,32% d'augmentation. Si on clique dessus, juste ici, ça va nous faire un zoom en fait sur par exemple toutes les transactions qu'on aurait fait, les profits et les pertes totales, donc sur euh, ces transactions, le prix d'achat moyen. Donc imaginons, là j'ai acheté à 40 000. Oh bah c'est quoi On va le refaire okay, d'ailleurs, plutôt que de l'illustrer. Donc imaginons, j'ai racheté 0,02 Bitcoin cette fois, et je l'ai acheté plus tard, donc à 50 000. Voilà. La date, on s'en fiche un peu, c'est pas important. Donc j'ai rach... dépensé 1000 euros de bitcoin. J'ajoute la transaction. Et voilà. Donc là, on voit notre solde en bitcoin qui est de 1300 euros. De toute façon, j'ai ajouté que ça. La performance globale. Donc là, j'aurais été à moins 62% de euh, perte en pourcentage, soit 107 euros. Et donc là, on voit l'historique des transactions. Donc on voit, j'avais acheté 001 BTC à 40 000, 0,02 à 50 000. Pour combien et du coup en fait ici ça va me dire en moyenne avec les sommes que tu as mis en sachant que j'ai mis j'ai acheté plus à 50 000 qu'à 40 j'ai acheté l'équivalent de 47 000 euros et la quantité totale de btc ici donc comme vous pouvez le voir c'est quand même hyper complet c'est pratique pour suivre et du coup bah voilà là vous voyez notre graphique donc alors ça j'avoue c'est pas hyper top mais il n'y a pas d'autre moyen de faire euh, bah, vu que <rire> j'ai mis qu'une seule transaction pour l'instant il me dit que mon portefeuille a explosé forcément avant j'avais rien là je passe à, à temps donc bon c'est pas hyper bien foutu à ce niveau là mais de toute façon il n'y a pas d'autre solution bien sûr on peut le voir sur 7 jours depuis la création du portefeuille sur 24 heures peu importe donc là on peut voir que notre portefeuille en fait aurait évolué comme ça vu que j'avais mis à une date donc au 20 octobre donc là notre portefeuille suit vraiment le cours du bitcoin et vu que là j'avais mis que j'ai acheté les 50 000 dollars aujourd'hui forcément explose. Euh, ici on peut voir les statistiques, donc sur quelles cryptos on a eu les meilleures performances, sur lesquelles on a eu des, les pires performances, pour l'instant c'est pas très parlant. Donc ce que je vous propose de faire c'est d'ajouter une crypto mais cette fois plus petite. Euh, bon voilà, là vous voyez il y a les grands classiques, hein. euh, ici on retrouve vraiment les plus grands. On va prendre un token dont on vous avait parlé dans une vidéo, par exemple 8pay, qui est il me semble quand même pas dans le top crypto, donc euh, c'est une assez petite crypto, hein, c'est quelques millions de market cap, mais vous pouvez le voir elle est quand même listée sur CoinMarketCap. Ce qui est plutôt cool. Là, on va dire que j'en ai acheté 1000. Donc, bon, elle avait peut-être 10 000 quand même, histoire que ça se voit dans le portfolio. Et je les avais achetés, allez, à 10 fois moins le prix actuel. Donc, j'avais dépensé 50 euros. Et disons que je les avais achetés, j'étais plutôt visionnaire. Allez, le 15 septembre. Hop là. Donc, j'ai acheté 10 000 IP pour 100 à cette période. J'ajoute la transaction. Hop, là, ça recalcule tout. Et là, vous pouvez voir que depuis, j'ai fait 1000%. J'avoue que si vous avez fait ça, bien joué. Donc pareil, toutes les mêmes informations. On voit qu'en tout, j'ai fait 545 euros de profit, 1000% comme je viens de vous le dire. Et donc voilà. Mais euh, imaginons qu'entre-temps, j'avais revendu mes 8Pay parce que bah, j'avais senti le truc arriver. Euh, je les ai achetés super bas et ça commence à bien monter. Donc je vais ajouter une vente que j'aurais fait par exemple allez, le 17 novembre au hasard. Et là, je peux ajouter une vente. Donc, on se souvient, j'en avais acheté 10 000. Et bah, ben, disons que j'avais vendu la moitié à ce moment-là. Donc, là, ce qui est pratique, c'est qu'il actualise le prix selon les dates. Parce que, oui, euh, le 17 novembre, c'était pas le même prix qu'aujourd'hui. Hein. Si je vous refais la démo, hop, euh, là, on est le. Bon, même si je prends le 3 décembre, par exemple, vous voyez, là, c'est 007. Si je retourne en novembre, je reprends le 17, c'est 009 et des brouettes. Donc ce qui est bien, c'est que ça actualise le prix selon la date à laquelle vous l'avez acheté. Et du coup, là, ce qui est pratique, c'est que je vais du coup ajouter la transaction donc pour dire que j'avais vendu la moitié de ce que j'avais. Donc là, on voit notre solde actuel. Donc il nous reste 298 euros, en sachant qu'on en avait investi 50. On voit nos profits et nos pertes totales depuis le début. Et j'insiste là-dessus, ça veut dire que ça prend en compte la vente. Donc on a vendu pour 492 euros, donc c'est compris là-dedans. C'est-à-dire que sur ipay on est largement dans le positif et du coup, en fait, le fait d'avoir vendu plus tôt, là, il le prend en compte. Là, c'est la quantité de high pay qui nous reste et le prix d'achat moyen, du coup, euh, qu'on a sur, euh, sur le token. Et, maintenant, la magie de CoinMarketCap, c'est qu'on peut suivre, du coup, différents actifs dans un même portfolio. Là, on peut voir la répartition, donc on peut voir que je possède 18% de high pay, 81% de BTC. Les statistiques, alors forcément, le Bitcoin, ça va être celui qui a la plus mauvaise performance. AidPay celui qui a la meilleure. Et ça, c'est mes profits depuis le début. Donc d'après ça, j'ai fait 43% de profit sur mon portefeuille global, soit 635 euros. Et on peut refaire ça à l'infini. Je peux rajouter une crypto. Allez, on va mettre Aleph, qui est une crypto qu'on aime vraiment bien, sur laquelle on veut vous faire une vidéo d'ailleurs. Euh, donc imaginons que je l'ai acheté, allez, il y a un peu plus longtemps. Donc voilà, je l'ai acheté à 40 centimes. J'en ai acheté 2000. Voilà, bon là, je ne mets pas la date, hein, mais vous avez compris le principe. Je mets un achat. Hop, là, ça va refaire des calculs. Et je rajoute une re-vente une de Aleph, donc on en a revendu aujourd'hui pour, allez, peut-être 400 quand même, parce que là, ça fait pas beaucoup. Et voilà. Voilà, tout est en train de se recalculer. On peut voir, évidemment, que qu'on est à perte sur Aleph ici, parce que, bon, bah j'ai mis des trucs un peu au hasard, hein, et du coup, ça a donné des pertes. Euh, et on retrouve, du coup, bah, ici, par exemple, toute la répartition. Donc, on peut voir que j'ai 25% de Aleph. Euh, là, c'est mon pourcentage de hate pay en prenant en compte les ventes que j'ai pu faire. Donc, vous voyez, c'est quand même hyper complet. Bon, maintenant, j'aimerais vous parler d'une dernière chose qui est plutôt un détail parce que je l'utilise jamais. Si on va par exemple sur le Bitcoin, on retourne dessus, c'est l'onglet transférer. Euh, bon, je le vous trouve pas hyper utile, mais imaginons qu'en fait on vous transfère euh, du Bitcoin, donc ou que vous vous transférez d'un autre compte, vous pouvez l'ajouter. Du coup, en fait, vous pouvez juste dire, bah, je me suis transféré X quantité de Bitcoin à cette date, ah, mais du coup il va pas le considérer comme un achat, ça va vraiment être un, un ajout dans votre portfolio, du coup c'est pas hyper utile parce que l'idée c'est de savoir vraiment si on a fait des bénéfices entre les achats et les ventes, donc j'en vois pas énormément l'intérêt, dites moi si vous ça vous paraît utile, pareil si y a un transfert sortant, par exemple je, je m'envoie du bitcoin sur un, une autre adresse, alors oui euh, ça me fait penser si vous avez plusieurs wallets et que vous voulez les suivre indépendamment les transferts comme ça peuvent être utiles, mais honnêtement je trouve que acheter et vendre, c'est les onglets les plus intéressants, surtout pour suivre son portfolio. Donc voilà, euh, j'ai plutôt fait le tour, euh, vous voyez en fait c'est quand même assez simple, voilà vous pouvez vous créer plusieurs portfolios, euh, ça c'est plutôt cool, d'ailleurs bah, ça tombe bien parce que le portfolio CryptoSyan que je me suis créé, eh bon, je n'ai l'ai pas du tout mis dedans, j'ai laissé ça dans le portefeuille principal, mais bon ça change rien, c'est pas très grave, vous pouvez ici l'éditer, euh, par exemple le changer, donc là je vais le renommer quand même crypto CryptoSyan, on va l'appeler original, voilà. Comme ça, au moins, on sera raccord. Donc voilà, une dernière chose euh, qui est un tout petit peu regrettable, c'est euh, le nombre de crypto-monnaies disponibles sur CoinMarketCap. Donc, euh, vous ne retrouvez pas tous tout, tout les petits projets. Alors vraiment, il faut aller chercher loin. Il faut aller sur des projets qui n'ont même pas le million de capitalisation. Donc, c'est petit. Mais du coup, ça peut être un peu embêtant. Je vous prends un exemple. Par exemple, nous, on a un projet qu'on aime beaucoup. Donc, c'est le Steak, euh, le nom du token. Et on ne le trouve pas là-dedans. Donc, euh, c'est pas celui-là. Il s'appelle vraiment Steak. Donc STK, si je tape STK, voilà, c'est pas celui-là en fait, l'initial c'est STK. Donc on ne le trouve pas, donc on ne peut pas le suivre dans cette interface, c'est un peu dommage, mais bon, euh, bah, c'est le jeu. Hein. Mais bien sûr, il y a d'autres euh, services qui permettent de manager son portfolio, et ça, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Bon et eh ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. en tout cas si c'est le cas comme d'habitude un like, un commentaire, on partage à tous ses amis et à toute sa famille comme ça ils sauront comment suivre leur portefeuille crypto et s'ils n'ont pas encore de crypto ils le sauront pour plus tard. Bien sûr comme je l'ai dit au début n'oublie pas de t'abonner à la chaîne c'est hyper important et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao